Vous aimeriez intégrer une photo ou des photos dans Canva, mais vous ne voulez pas euh, décemment jouer avec le cadrage et euh, essayer de cadrer vos, vos photos euh, les unes avec les autres, surtout si vous en avez plusieurs. Il existe avec Canva. Si on va dans éléments, on écrit cadre. À partir de ce moment-là, on a toutes sortes de cadres pour euh, mettre des photos qui sont disponibles. Alors, si je choisis celui-là, je vais pouvoir mettre trois photos qui vont avoir les mêmes grandeurs. Et je n'aurai pas à jouer avec le cadrage des photos. Je vais vous montrer comment faire. Je peux prendre des photos qui existent déjà dans Canva. Donc, je peux les prendre et je peux aller les glisser à l'intérieur du cadre. Et là, vous voyez, l'image d'elle-même se positionne au bon endroit. Donc, je peux en essayer avec une autre et même une troisième. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de recadrer euh, mes images. Je peux faire la même chose avec une photo que j'ai euh, déjà prise, mais que je n'ai pas euh, dans, mon, euh, dans euh, mon inventaire de Canva. Donc, dans ce, à ce moment-là, je vais devoir aller télé, téléverser. Donc, on dit importer des médias. Je vais aller chercher cette photo-ci que j'avais déjà prise auparavant. Et je vais dire d'ouvrir. Donc, l'image, vous voyez, est en train de se téléverser. Et je pourrais aller me chercher un autre cadre. À ce moment-là, je dois aller dans Éléments pour ça. Donc, je peux aller me chercher un autre cadre. Donc, je peux le faire de différentes sortes. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais aller me chercher un petit cadre ici. Vous voyez, un petit cadre comme ça, en forme de diamant. Et là, je vais retourner dans ce que j'ai téléversé. Et je peux prendre mon image et maintenant la mettre dans mon corps. Donc, je peux faire ça avec une photo que j'ai déjà ou une photo qui existe avec Canva. Euh, je pourrais même à la limite aller faire des montages photos de cette façon-ci. Donc, si on veut faire ça de cette façon-ci, ce qu'on peut faire, alors c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je peux aller me chercher dans éléments un tableau Un tableau de mon choix que je vais mettre ici. Je peux le faire grossir en ajoutant des colonnes de cette façon-ci. Je peux tirer pour faire euh, grossir mon tableau, le repositionner. Ensuite, je vais allonger un petit peu encore. Et Je peux aussi ajouter des colonnes, ajouter des lignes. En faisant sur le petit plus ici. Alors, plus tard, si je trouve que mes colonnes ne sont plus euh, du, du, même, du même, de la même longueur, je peux demander maintenant à ce que, ici, avoir des tailles de lignes égales et avoir des tailles aussi de colonnes égales. Donc taille égale, excusez-moi, je vais venir ici pour la même chose. Donc, ta égal de colonne. Donc, comme ça, tout se repositionne. Et ce que je peux faire ensuite, c'est d'aller chercher mon fameux cadre de tantôt. Je vais aller chercher un cadre. Je vais aller me chercher euh, un cadre qui est quand même euh, en forme rectangulaire, étant donné que euh, j'étais avec euh, des rectangles. Donc, je vais aller mettre mon rectangle à la place d'un d'un rectangle qu'il y a ici. Je vais le positionner comme il faut. Là, je vois que j'ai un petit peu de la, de la difficulté, donc peut-être que ce n'est pas le bon euh, rectangle que j'ai choisi. Donc, je vais choisir celui-ci. Je vais essayer de le positionner comme il faut. Une fois que je vais l'avoir positionné comme il faut, bien, ce que je peux faire, c'est le copier-coller. Donc, vous voyez, il recouvre euh, un de mes, euh, mes cartes. Donc, je peux faire euh, copier ici et coller. Donc, je peux le coller et aller le placer à un autre endroit. De cette façon-ci. Donc, je peux me faire un montage photo. Comme ça, vous voyez, ça s'aligne assez bien. Et là, je peux aller chercher mes photos que j'avais. Donc, ici, une photo. Ici, une autre photo. Alors, de cette façon-ci, on peut faire un montage photo euh, rapidement de plusieurs éléments de cette façon-ci. Donc, c'était euh, la façon d'incorporer une photo dans un cadre sans euh, jouer avec les alignements. Dans Canva,